Alors, petit jeu le c'est parti Donc on scope, on en a quoi hein On scope oh oui. Ouais ouais. oui Ça risque d'être long Mais non Faut pas dire ça Bon, contre, je sais pas par où t'arrives, c'est ça qui est un peu... 60. Ah bah non plus, je sais pas par où t'arrives hum. Oula Oh, tu m'as touché quoi! Oh, il est chaud! Ah, tu bouges, toi aussi! C'est vraiment dans tous les sens, mon gars toi! Putain, t'es trop, ouais! Oh, putain, mais je te suis là, Oh, pourquoi pas! Je sais pas où le parc est pas le la Oh Je sais pas trop comment mais c'est vraiment fou. quoi. Arnoscope, on continue comme ça ou pas Ouais c'est drôle. Ok on y va La revanche Bon attends, je vais faire un truc bien pour que sachent je... qu'on t'entendu vite Je t'ai vu passer en bas Attends ah, Je redescends Je vais charger juste prêts Mais t'es où là du coup Euh, je... Oh putain merde T'es où Je te vois pas Enfoiré oh, t'es là bas Tu oh, as vraiment fini nos scopes là mon gars Non <rire> Je t'ai visé le pied <rire> ah, je... ah, Ouais bah. un te rends la victoire En fait, le visa il est vraiment au bout du canon en fait Ouais Allez, la troisième pour le... pour la famille OK, on y va Après je pense que j'aurais plus assez de thunes de toute façon Ah non, c'est vrai, c'est vrai C'est une grande zone Par filer ouais Par contre, même dans le filet, tu vois ici Ah trop cool, je pensais pas que ça allait marcher Quoi Je vais le montrer Mon tag Il est où Attends Viens à la porte en bas là vers ton, ton camp. Ouais je sais pas. Non, regarde. Merde, attends, ça c'est mauvais mauvaise touche. Oh t'es sérieux Ouais. <rire> ah énorme. Là-dessus oh, C'est où là Oh putain. Oh T'es c'est pas là C'est la ça pourrie, mon gars <rire> ouais, Ah bah bah, bah bah bah, allez, on s'arrête là pour le euh, Ok, pour on y, y va continuer. Ouais je peux pas me racheter de toute façon. D'accord. Bah.